Euh, euh, moi non c'est c'est Bonjour, Tata. Bonjour. Mais excusez-moi, comment est-ce que vous pouvez les crédits acheter ici mmh. Il y a une dame qui vend ça derrière là-bas. Donc vous faites tout voir. Mais faites tout voir. Comme ça Oui, comme ça, merci. Monsieur, votre argent est tombé. Alors? Oh là là, madame. Excusez-moi, excusez-moi. Attends, ah. s'il vous plaît, aidez-moi à chercher hein, si l'argent. Ah, je peux garder les sacs que vous même vous avez cherché. Non, c'est trop... Vous pouvez juste m'aider à prendre ça. Ça ne me gêne pas. Remettez-moi les sacs, je vais garder... Vous allez prendre votre argent. Non, mais va. Aidez-moi à prendre ça juste. Donne-moi les sacs, toi, mais il faut prendre ton argent, non. C'est ton argent, non. Ça, c'est... Tu je sais que, que c'est pour moi, pour m'aider du tu sang, sais le prendre. Je sais que c'est pour vous. Remettez-moi le sac, je vais garder ça pour vous et vous me laissez chercher. C'est lourd, oui. oui, ça ne me gêne pas. Hum. Non, vous avez juste ça comme ça prendre l'argent. Là, c'est ça, ne me gêne pas, monsieur. Monsieur, madame, si vous faites, aidez-moi du sac pour l'argent. J'ai pas dit, j'en ai oui. les sacs, je dois vous, mais pourquoi bon, vous okay, me ça? Donnez-moi du sac, il vous aider. Vous juste non, améliorer, Amélie. Oui, il y a quoi? Je vous en prie, c'est ma soeur. De chercher de plein l'argent pour vous. Non, je, je, non, je, dit. Ah, je vous en prie, monsieur, calmez-vous. Je lui ai dit, non, de me remettre, de donner les sacs et lui me va pas vous vous êtes. êtes Mais, mais c'est simple. Là, vous pouvez être... prendre votre argent. Même, même sans te le remettre tu vous pouvez déposer ça par terre. Voilà. Ah, tu as bien fait. Hein. Parce qu'à l'approche des fêtes, là, ah. à l'approche des fêtes, c'est des trucs bizarres qui se passent. Ah. Monsieur... Ah. Je ne veux plus l'argent. Pardon ah. Je ne veux plus. Ah. Ne veux plus ça veut dire quoi C'est pas pour moi. Monsieur. Remettez, je vais vous garder ça. Non, monsieur. Monsieur, pas pour non Je vais prendre ça, mais monsieur, vous mettez. Oh C'est à vous même prenez votre argent. Prenez l'argent. Non, c'est pas pour moi. Allez, hein. avant de regarder des du hein. soir. prenez l'argent. Prenez l'argent. Eh, elle Prends l'argent. Mais tu pètes vite. Allez. dépasse toi Jesus. Ah Je te dis non. Je vais te dire, tu ne pas? Tu Toi, hein? Toi, regarde. Toi. Eh, tu as à la de fête là ce qui se passe. Toi. Eh, tu Eh,